euh... Pro League ouais, Oui hein. C'était durement l'affaire T'as gagné la Pro League Non, vas-y Elle suit l'actualité un petit peu Non mais allez, Mary, accepte, Mary, dis-nous, quels quel sont les joueurs qui jouent avec eux honnêtement Sans troll Sneaky. Euh, Sans troll, vraiment Ok, Bibou ouais. ouais Spark Ouais Bridé Ouais Sneaky Ouais et attends, attends, là, attends, le attends, le attends, le attends Non, non, <rire> eh, je ferme le chat, je ferme le chat C'est le plus fait. dur parce qu'il a changé, c'est le dernier qui a été euh, changé avant d'une autre personne qui a été changée aussi Ah ça, je ça, sais pas, je, je, je, je, je, je donne ma langue au chat sur le dernier Ouais, voilà, j'aurais pas pu tu à dire Ok, on perd euh... pas de temps, direct, ranked. Ah kid bah, Ouais, bah quand tu voudras, ok Sneaky, t'es chaud Euh... Là tu vas pas jouer avec Bibou et compagnie là tu vas être. Là c'est un level au-dessus mec. Ouais je me doute, je me doute. Je préfère prévenir, je préfère prévenir que guérir Je drone le blue vas-y tu empêches tu empêches quelqu'un d'arriver à droite Ils ont pris mon Prends la porte prends la porte prends la porte Mary Ouais j'y vais j'y vais Prends la porte Et je vais aller coucher le La Rota Tiens juste la porte poulet J'ai la porte J'ai ton drone là 6.4. j'ai un recordage. Tiens la porte, tiens la porte! Oh la la! Mary! Allez, Mary, je suis sur ta vue, tu peux le faire, Mary, tu peux le faire! Je crois en toi! Montre-moi que t'as pas de pression là. Non? Ah ouais! Ah ouais. Non, j'ai pas eu de pression j'ai pas eu le temps de le <rire> voir. Le dernier, on s'est pas dit où? Non, je vais droner. I'm droning, guys! Armurie I'm coming Un vrai plan. <rire> Moi ce que j'aime bien avec 6-4 Regarde je vais te faire un compliment 6-4 vraiment Il est pas bleu il est pas bleu elle toujours, toujours Après je vais A la porte armée. Ah mis... oh, oui Je te dis s'il vient bleu j'ai le drone 6-4 T'inquiète, t'inquiète, j'ai juste la ligne sur le bleu nice. Si un truc que j'aime bien avec 6-4 Et là c'est même pas du troll c'est très sincère C'est que j'aime beaucoup où il plante ses bombes A chaque fois c'est smart en fonction de la situation Moi j'aurais planté par exemple au milieu comme un gros tas, tu vois et lui il a été base. dans... Je... C'est moi qui le suce ou c'est toi <rire> Allez-y allez-y franchement les gars. Falco qui a quand même dit c'est la différence entre un bon joueur et Mary. Ouais non mais il a raison. Hein. Donc vraiment je, je veux pas le nier Mais parce que pas tu pas veux, nier, pas veux pas, pas, pas apprendre poulet. Il y a des plantes oh, qui oui, sont ouais. défauts tu vois. Regarde, oh, non, mais... non, non, regarde mais viens Mary dire, contre... regarde. Tu peux juste regarder en 3 secondes S'il te plaît écoute moi avant de continuer. je peux t'écouter quand je pars alors que là je vais te montrer des trucs qui sont sur le bon site. Moi je te montre des trucs sur le bon site après tu pourras parler. Ok ça c'est la plante défaut. D'accord Ça c'est toujours la plante défaut, c'est la meilleure, elle est parfaite. L'autre plante qui est ici, elle est excellente parce que si les mecs sont dans la church, là-bas, ils peuvent quasiment rien faire. Rainbow Six c'est un jeu où il faut faire marcher son cerveau. Ouais, bah c'est ça qui est dur. Et moto t'en as. Chut chut chut. Ok, bah on en Personne qui te chonne mec. Ça va jouer le bleu en vrai, je pense. Moto, fais gaffe, Adwit. Oh, devant toi, toi Ibana il l'avait pas vu là. Hein. Devant toi toi, ça va arriver. Allez tu vas. Ah viens. Kemsen, il va remonter par là ou pas Oh là là oui. Moi je tire à mettre ce camé, il se ouais c'est ça. Oh ça passe. Ouais. Oh ça passe. Ouais. Oh laissez pas les poilés NON Oh le one time The French ennemi. monster Yeah oh, mais... Est-ce hey, que quelqu'un peut prendre mon drone bleu Mon drone bleu s'il vous plaît euh, je l'ai pas... Oh non ouais, je... wow, Il est où T'es ah. <coughs> un mon spoulet Je commence à drop leader dans le bleu et là je vois un gros frost en dessous de moi. Faites pas tout de suite, là, IQ. Okay. Mais non, mais... <rire> Mets smoke, main smoke là, main smoke là. dans le main, dans, dans le main, main, main les gars. Ok. Chilou, il lui, il je où, il est veux... derrière toi hein. Ouais mais ils sont partout de oh, toute le façon. Bon. Le doc, il est derrière vous en fait. Derrière l'unpack il peut être là, il peut être là, Sneaky. Euh, ouais, il est au-dessus de moi. Dans le couloir de droite là. Ouais, mais j'ose pas, pas avancer. Ouais, ouais couloir de droite, ouais. contact, je contacte. Il, il, il est là, il est en face. Oh là là, quel monstre. C'est la faute de Sneaky, il fait une grosse ouverture qui, qui bouge. ce mec, jouer. il est chez les vitamines. C'est dingue. Bah là, là, mon gars, s'il y a une balle qui passe, t'es content, quoi. Il est là, là, mais il va me tuer, genre d'autres. Non, Sneaky croit en toi mec. Voilà. Oh, regardez moi ce gros placement de ouf Il va me taser wesh De HP Mon gars si tu meurs là dessus mon gars tu sais que ça termine en clip hein Ah ouais ouais là on t'accrache dessus Il est Il sur son drone secondes. Oh J'ai pas l'impression Fais imite le bruit de la bombe Imite le bruit de la bombe Contact là. Oh ah, tu la brain. Mais mec, je vais te donner un tip. Quand t'as pas la bombe, tu imites le bruit de la pose. Et l'adversaire ah ouais, va. Ouais. Ben bah, oui. L'adversaire va croire que. Tu là. Et là, le mec, le mec obligatoirement, il, il croit, il est persuadé que t'as planté. Et c'est un brain ça. Comment tu montes, Skat ouais. Tu peux me montrer Mets le volt. Ah, et après, tu vas jusqu'ici pour être dans l'alignement de la ah, diagonale de ce truc là. Okay. Tu cours. et ah, tu okay. Oh non, il me l'a mis GG. En gros, ouais, bah je me suis retrouvé à Simon et il avait fait un tournoi avec LM et tout Et ensuite, tu me bisous, 6k Bah, je t'ai fait les trous, je t'ai fait les trous au Diggle. Non, non, mais ah, j'ai pas, pas réussi à monter fait, en fait. Regarde, regarde où je suis, regarde où je suis. Je vais le faire de la caméra. Euh, là, t'es pas trop mal, ouais. et après, tu vis la diagonale euh, du truc en face. Mais je l'ai, mais je Et tu, tu, tu, pour, tu uh, cours. Le ouais, alors vers l'avant, faut appuyer sur Z. Ah, d'accord. Eh, mets un impact dans le mur là, Mery Mets un impact attends, en bas, dans le mur. Attends, de poulet, de garage, attends, attends poulet. Regarde, la tête, je te montre ce que c'est une tête. Regarde, non, oui. mais tu peux le tuer plus facilement. Si tu sors le garage tu le tues là. Non, non, si non. Tu non. mets un impact là, ça casse la clé mort. Je te fais, fais pas confiance en fait. Ouais, ouais. bah, ouais. Ouais, ça sera un tout-tape. Hein. Voilà. Oh! J'y croyais pas, j'y croyais pas. Tu peux tirer comme un, un malade, euh, Mary Ouais, bien sûr. J'ai ouais, plus de balles. Oh bah, J'arrête de t'écouter maintenant, 6-4. Où est-ce Où est-ce, guys est clair, mon call. Euh, oh, nice, ouais. like LAM nice, like l'âme. Il plante sur. Ah Cache, cache, cache. -sure. Ah, faut euh, ouais, euh... Non, il y a un mur qui est par info Sur site. On attaque, main Ok, il est, il est vers port workshop, je pense. Ouais Vers la porte workshop, je pense. Vas-y, c'est parti, c'est bon. Ouais, ouais, par là, ouais. Voilà. Oh oh non, non, il sait pas où il est. Il la, fait. la trouve rapidement. Presse F, ça passe pas. Dommage, oh, il a pas de temps, dommage. Mais c'était bien, ouais. Je... On est repéré, euh, est on est repéré. Bush. Et t'as eu d'où Il m'a eu de l'office, il, il a fait un trou à euh, boulettes Mets toi en rappel, rappel sur le mur là ouais. le Ce mur, ce mur, de... mur là bah, Ouais ouais, mets toi en rappel dessus, si, si si si fais moi confiance Ok ok Bah ouais mais là c'est Ah ouais mais je suis là, co je con je crois Voilà tout à gauche et voilà Et t'as la ligne devant là, bah là Tu peux pas, le le là, là, non je vais pas prendre, prendre la ligne de la fenêtre là La fenêtre garage faut que tu prennes Il descend à droite là Faut que tu vises la fenêtre Je sais pas où il est le bandit en fait Elle est en haut là il a peut-être jump bon. Voilà Mary Il y en a un au top il encore mec. Mais... Ah non c'est bon il est a en bon, cas ouais. okay, je bon, vais toucher Vas-y vas-y vas-y Fais gaffe en bas juste T'as du monde 6-4 Ouais il y en a un juste là au dessus de toi euh, Fenêtre Jim sûrement Au dessus de la fenêtre gym Il y en a un qui a drop fenêtre serveur Ici Tu peux y aller Genre là Ouais c'est un monstre Au dessus de moi deux, sur... deux deux deux deux deux Deux au dessus Au même endroit que l'autre tout à l'heure Non ici sur le ping il va au même endroit que l'autre tout à l'heure Il a, a découvert prendre, dé prendre la bombe. Attends Mary, on est en train de donner les deux on, mais... on est en train de donner les deux, il n'y a pas de chute là. Il est au dessus de toi mec, je suis en train de donner ah, l'école. Elle a 10 HP, CH elle avait 10 HP Il est rentré chez moi Oh merde C'est un monstre Non ah, Tu te donnes là, tu te donnes, t'es obligé de te barrer T'es obligé de te barrer après que t'es perdu ton duel Mets le C4 au dessus de la porte c'est terminé non non le C4. A gauche, left, left. J'étais aveuglé en fait. Par précaution j'ai préféré donc lancer le C4. Pété le C4. Break the door. We got the garage. Garage is clean. Ah il est à la droite. Right right tu veux right. Il est à droite. Right side. Je vais le prendre ouais. Nice. You're a monster. Located the Hey, Meryl, ah mais elle est ouverte, ouais. j'ai fait mais what Tu en penses quoi de 6 4 qui parle de ton nez Euh... Non mais ça, ça m'affecte pas trop en fait <rire> Parce que les vannes sont bonnes Mais j'ai pas un ouais, nez démentiel, j'ai un nez qui est un peu un... oh, voilà, C'est gros mais ça va Il est gros ouais mais pas... pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas C'est ce que je disais tout à l'heure tu vois tu compares la grosseur de mon nez à la grosseur de son front de Lui il y a un il problème il fait <rire> Moi si on me croise dans la rue personne va me montrer du doigt en disant, Oh regarde le gros nez qu'il a. Mais toi t'enlèves ta casquette t'enlèves rien On va faire Ah maman regarde y'a de mon montgolfière. <rire> Et ça te fait toi, marrer toi, Sneaky non, mais toi, le Ça te problème, fait marrer Sneaky Ça vous fait marrer ça mon Ça vous fait marrer Ça ça vous fait marrer ça bande de blaireaux les toi aussi là, va aller tous vous faire f*** de toute façon.